Alors, qu'est-ce qu'on a vécu ce soir Quelles ont été les énergies, les fonctionnements et les nœuds, les blocages que le groupe a, a intégrés C'est maintenant que je, euh, que je, que je l'exprime. Alors, on est passé par... Euh, ah oui, voilà. Le groupe, on a été dans une quête de perfection. Donc, une relation euh, à l'extérieur où on veut à tout prix être... Euh, Parfait, bien sous tout rapport, euh, le truc vraiment, le, je veux être parfait, je veux paraître donc dans l'image de soi, je veux paraître bien sous tout rapport, que mon armure, que l'image que les autres perçoivent soit vraiment sans défaut. Donc on a un rapport à l'échec, donc synonyme à l'expérimentation, au tâtonnement, qui est assez euh, difficile. Parce que quand on veut aller sur un chemin... Euh, on veut que ce soit le bon directement, alors que c'est pas possible. Parce que le processus de connaissance de soi, de calibrer nos besoins, dans nos envies, nos désirs, notre activité, notre couple, passe forcément par ce rapport à l'échec et au tâtonnement, à l'échec et à la réussite. Euh, ok, un des freins, un des nœuds inconscients de la structure qu'on a, qu a intégré, c'est le côté euh, énergie animale. C est, c est ces énergies primaires, en fait, qui remontent sans qu'on puisse les contrôler. D'ailleurs, le contrôle, ça a été vraiment quelque chose de prépondérant. C'est-à-dire que on essaye, de figer une, on essaye de figer la vie. On, on essaye vraiment que la vie fonctionne selon nos règles. Et donc, pour ça, on est prêt à poser du contrôle. Et c'est pour ça qu'on le fait. On pose du contrôle dans la vie. Et du coup, on crée une sorte de bulle qui euh, de bulle en, en, en, en plexiglas au sein d'un océan déchaîné, ça va pas être solide très longtemps. Et du coup, euh, créer cette bulle de contrôle dans laquelle je peux contrôler les tenants, les aboutissances que je fais, les conséquences, etc. C'est, elle a pour prouver ma valeur. Ça prouve, ça prouve la valeur que l'on a en tant qu'être humain. Euh, la clé d'évolution globale pour le groupe 1, hein, c'est euh, papa, c'est le père, c'est aller à l'extérieur. Ça s'oppose à la mère qui pose l'intérieur et la sécurité à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la mère, hein. pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est simplement qu'à force de rester bloqué en soi, on finit par être coupé des autres et être coupé de soi-même. C'est pour ça que l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie masculine, donc juste se mettre, mettre, à l'extérieur, son intérieur, c'est du masculin. C'est tout. Et simplement, mettre le féminin à l'extérieur, et donc qui je suis à l'intérieur, à l'extérieur, à travers mes limites de l'instant, mes possibilités, mes impossibilités, donc qui je suis, qui je vibre, c'est une piste d'évolution pour le groupe. Pour ça, il y a la nécessité de se mettre en priorité. Donc, euh, avant d'être en relation, ce que je disais tout à l'heure, avant d'être en relation avec les autres, je suis en relation avec moi. Et qui, comment je relationne avec les autres, se base sur ma relation que j'ai à moi-même. Et donc, c'est ma responsabilité, mon pouvoir, ma liberté de faire grandir des choses euh, que j'ai envie de voir de moi en moi. Et en les mettant à l'extérieur. Et en les mettant à l'extérieur, eh ben, je rencontre aussi les autres. Je, à travers leurs réactions, je me découvre. Je calibre mes besoins, mes envies, mes désirs, mes objectifs dans la vie. À travers tout ça, le groupe a une quête euh, de retrouver le, ce qu'on appelle le soi divin. Donc, en gros, en mettant, en créant cette bulle de contrôle au sein de cette cet océan déchaîné qu'est la vie, on essaye de connecter directement le soi divin. Pourquoi le soi divin? Parce que le soi, il est déjà réalisé. Il est déjà dans la perfection. Et on essaye de ramener cette perfection dans la matière sans passer par la case expérimentation. C'est ballot, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à travers tous nos petits travers de la vie, tous nos, petits, tous nos petits défauts, nos qualités, tous les petits trucs qui font de nous des êtres humains que l'on découvre le divin en soi. Je laisse du temps passer, parce que je laisse un peu de silence, parce que c'est vraiment important que vous, euh, vous intégriez ça. Une des clés pour y arriver, c'est de légitimer ses propres ressentis. Ressentis, physiques, euh, les émotions, les perceptions énergétiques, bref. Peu importe les outils que vous avez à votre disposition, légitimez-les. C'est votre regard qui dit, ça je valide, ça j'invalide de moi. C'est pas les autres. Et avec ça, je pense que j'ai tout dit pour ce soir. Euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, mercredi matin pour les mercredis de l'éveil. Euh, de 10h30 à 11h, du coup, la méditation guidée en musique. Et à partir de 11h, le satsang. Et mercredi soir, comme d'habitude, cartographie de l'inconscient, de 20h à 23h, max. Euh, sinon, tout, je le rappelle que j'envoie des mails d'évolution. Ce que j'appelle des emails d'évolution, c'est des mails privés que j'envoie sur ta boîte mail. Hein. Tous les mardis matin, jeudi matin et samedi matin, j'y suis arrivé. Euh, en gros, ce sont des résumés de séances, de séances que je fais, où je te donne, euh, je t'écris, du coup, les clés, les, les nœuds inconscients que la personne a intégrés. Donc, bien sûr, ce sont des mails anonymes. Hein. Je ne dis pas quel est le nom de la personne, ni quelle est sa question. En gros, je t'envoie euh, les nœuds inconscients qu'elle a réussi à intégrer pour que toi, tu puisses faire ce boulot de qu'est-ce que ça résonne en moi Est-ce que ça résonne en moi Est-ce que ce nœud inconscient, en gros, il y a six, il y a peut-être 4, 5, six blocages que je décris autour d'une thématique, et en gros, ça te permet de faire le retour en toi. Donc, ok, ça, ça résonne, ce blocage résonne, et du coup, de pouvoir t'explorer et donc d'admettre, de reconnaître et de poser l'authenticité euh, dans ton état véritable, là où tu en es vraiment. Ensuite, t'inquiète pas, je te laisse pas euh, comme ça, euh, abandonner et tout. Euh, je te file des quelques clés d'évolution qui te permettent à la fois euh, de poser, qui te permet de créer la solution qui soit adaptée à toi dans la vie pour bah, débloquer l'honneur. On est d'accord. Et ensuite, à côté de ça, bah, j'ai créé un groupe Facebook privé, donc réservé aux abonnés des, des mails d'évolution, pour qu'on échange autour de tout ça, autour de cette exploration de soi, qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as lu le mail, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as euh, appliqué cette clé est-ce que tu as trouvé d'autres clés qui t'appartiennent qui n'appartiennent qu'à toi et que tu aimerais partager donc en gros c'est vraiment le, les maîtres mots c'est vraiment partage et entraide il n'y en a pas d'autres. donc si ça t'intéresse va sur mon site internet rubrique mail d'évolution et du coup comme on est, lundi, on est, on est, on est mercredi euh, bah, dès demain matin tu auras le mail du jour voilà du coup, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Je te souhaite une belle soirée et euh, bah, à la prochaine. Salut